Donc on va, on va reprendre pour une quarantaine de minutes avec le modèle OZI, euh, ben, le modèle u 3.2. Donc on va voir comment on place ce modèle par rapport au modèle OZI. Alors, ça commence dans les, les années 80. Donc cette idée de, de réseau local commence à apparaître, en particulier vous avez plusieurs technologies qui apparaissent de différents constructeurs et le but c'est d'essayer d'avoir une normalisation pour avoir quelque chose d'homogène. Donc on va se baser évidemment sur le modèle qui fait référence au modèle aussi. Et l'idée, il y a quelques, quelques fonctions de base par exemple, alors, même si en Wi-Fi ça peut être discuté, mais on a un mode qui permet de le faire fonctionner, on n'a pas besoin d'équipement centralisé pour que ça marche. Ou plus exactement, la panne d'un ordinateur sur le réseau ne doit pas empêcher le système de, de communiquer. Donc, ça, c'est un, un point important. Et par exemple, on peut considérer que la techno USB n'est pas une techno de réseau local. Vous avez par exemple sur vos ordinateurs, parfois, des prises FireWire et USB. FireWire peut être considéré comme un réseau local, parce qu'on n'a pas d'entité centrale qui gère. Votre ordinateur ne gère pas les communications. Par contre, l'USB, si vous éteignez votre ordinateur, eh bien, il n'avait aucune communication possible, parce que votre ordinateur est vu comme un réseau. Alors, le problème avec les réseaux locaux, c'est n'a pas qu'une seule solution. Il n'y a pas de solution universelle pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des, des médias différents. Donc, sur Ethernet ou sur Wi-Fi, on ne va pas pouvoir utiliser les, euh, les mêmes types de protocoles. Donc, il va falloir définir euh, d'autres euh, protocoles. En plus, vous avez une compétition entre industriels. Donc ici, on est dans un marché... Euh, où chacun va, chaque industriel va essayer de pousser sa propre technologie. Parce que derrière sa technologie, il y a des brevets. Et si vous arrivez à pousser votre technologie dans une norme, c'est-à-dire que votre, vos concurrents vont, euh, vont être obligés de vous payer des royalties sur vos brevets. Donc, c'est toujours intéressant d'arriver à, à participer à une normalisation. Alors, après ça, ben, c'est au marché de décider, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans les 3 e avec plusieurs solutions qui essayent de résoudre le même problème. Et puis, petit à petit, le marché va en choisir une et d'autres solutions vont disparaître. Ce qui fait qu'on va les passer en revue dans la suite du cours. C'est intéressant aussi de voir pourquoi certaines solutions n'ont pas marché. Mais donc, on verra qu'il y a plein, si vous regardez donc, toutes les solutions proposées par euh, les 3 e eh bien, on a très peu qui sont devenus des succès. Mais les succès, ben, sont des succès mondiaux, comme Ethernet. Et le but, c'est donc de euh, d'avoir une interconnection possible, une architecture commune entre toutes les technologies, pour faciliter, donc, euh, la... L'interconnexion de ces technologies. Alors, si on regarde Ethernet par exemple, on a une solution à 10 seconde dans les années 80 et petit à petit cette solution a été modifiée et a évolué. On la retrouve maintenant aux gigabits par seconde sur, sur les ordinateurs mais avec un différent type de câble. Donc on n'est plus du tout <coughs> sur le bus partagé et donc plein de, de nouveaux de nouveaux médias, de nouveaux débits, et puis depuis quelques années, par exemple, des, des problèmes de consommation d'énergie des équipements, et donc vous avez des groupes, par exemple, à l'heure actuelle, qui travaillent pour Ethernet, pour essayer de le rendre plus efficace en, en énergie, en consommation d'énergie. Ce qui fait qu'il y a toujours des, des évolutions. Une fois qu'on a une norme, on ne peut pas dire, ben voilà, j'ai ma norme et puis c'est fini, ça sera pour le reste, pour l'éternité, la même norme. Elle doit pouvoir évoluer. Et donc, c'est ce que l'on a. Et donc, on a des processus au sein du groupe I3E pour définir donc, des nouveaux groupes, si une nouvelle technologie, un, nouveau, un nouvel environnement apparaît, et sinon, au sein même des groupes, avoir des sous-groupes qui vont continuer à travailler sur un point précis d'une du norme. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le groupe 802 s'appelle 802 parce qu'il a été créé en, en février euh, 80. Et on a maintenant d'autres groupes aussi, donc, euh, qui font, euh, au niveau des 3e, qui font la normalisation. Alors, quand vous regardez un standard, donc vous pouvez aller par exemple sur euh, Internet Explorer, et vous pouvez chercher les standards. Et vous verrez, par exemple, que pour Ethernet, on peut en trouver plusieurs. Un de 2008, un de 2005, un de 2002. Donc, périodiquement, chaque groupe publie un standard qui augmente d'année en année parce qu'il récolte les résultats de ce groupe de travail. Donc ça, c'est... Euh donc, si vous voulez lire les standards actuels, vous devez aller, je ne sais pas si c'est le plus récent, mais sur li 3 e 2008. Donc, faites bien attention à la date suit parce que sinon, si vous prenez un peu standard Ethernet, peut-être que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Alors, si on prend le groupe i 3 e 802.3, donc derrière, vous avez des sous-groupes qui vont travailler sur... Des améliorations de la norme. Alors ces sous-groupes, ils vont être définis par une lettre. Et cette lettre peut être capitale. Donc si vous avez par exemple 802, euh, on prendre un T, par exemple, je sais plus les. Ça, mais si je prends 802.3T, ça va être un sous-groupe qui va travailler sur un point particulier. Et il va publier un document qu'on appelle généralement 802.3T. Et puis, au bout d'un moment, il va y avoir une nouvelle version de la norme qui va être publiée, et cette nouvelle version de la norme va inclure les travaux du groupe T. Donc normalement, on devrait oublier le nom 802.3T, et puis on devrait parler de la norme 2011 ou de la norme 2012. Mais généralement, on a pris une forte habitude d'appeler ce travail par la lettre et donc même comme un nouveau document est publié on continue à appeler ce, ce travail par, par la lettre par exemple 802.1q qui a travaillé donc 802.1 c'est un groupe qui travaille sur l'interconnexion des réseaux entre eux a défini une, lo une norme de réseau virtuel qu'on appelle 802.1q normalement dans les nouvelles versions de des travaux du groupe 802, on a ces travaux inclus. Donc on devrait plutôt dire la clause, donc le chapitre temps de la norme. Mais on a tellement utilisé Q pendant les, les travaux, qu'on continue à l'utiliser. Ce qui fait que vous trouverez des, des trucs assez amusants, par exemple, on verra à la fin du cours, vous avez un standard qui s'appelle Q in Q. -Q. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fait des VLANs dans les VLANs on ajoute deux VLAN, on peut deux VLAN ensemble. Donc, euh, on garde ce, cette lettre, donc on mémorise plus facilement la lettre, que le numéro de la clause dans le nouveau standard, qui euh, identifie ces travaux. Et l'exemple le plus classique, c'est le euh, Wi-Fi. Dans le Wi-Fi, vous dites, vous avez du 11B, du 11G, du 11N, donc cette lettre-là vient du groupe de travail qui a dit bah, « je vais passer à 11 Mbps, à 54 Mbps ou à plus de 100 Mbps. » Donc ce sont des groupes de travail qui ont fait ça. Maintenant, une fois que c'est adopté, c'est mis dans la norme 802.11. Donc on devrait dire, alors, je ne sais pas si c'est exact, mais dans la clause 40 de la norme 802.11 qui réfère aux travaux du groupe 802.11. Alors on, personne ne connaît le numéro de la clause, par contre tout le monde les spécialistes connaissent le, mais le nom du groupe, du sous-groupe qui a fait ça. Donc c'est pour ça que vous verrez, vous avez déjà vu, je pense, quand vous prenez un produit Wi-Fi, vous voyez, il est compatible 11G, et eh bien ça fait référence au groupe G qui a fait la standardisation. Alors on a deux types d'amélioration de la norme, soit on crée un nouveau, un nouveau, on a un nouveau média, on a de nouvelles manières de coder, on va créer un nouveau document, donc à ce moment-là, le groupe identifié par une lettre majuscule, ou on améliore ce qui existe déjà, ça veut dire on prend le standard, on barre des parties du standard et on rajoute du texte. Et donc ça devient... Donc là, ces groupes-là sont identifiés par une lettre minuscule, et quand vous lisez un document publié par ces groupes, bah ça devient très vite incompréhensible, parce que c'est euh, au page temps de la norme, il faut remplacer telle valeur par telle autre valeur. Donc c'est euh, un diff des normes, donc c'est euh, plus compliqué à lire. Mais par contre, une fois que c'est publié, la version finale, bien, vous avez le, le bon. Alors, deux manières d'accéder euh, à Télécom Bretagne aux standards. Vous avez une manière qui est coûteuse pour l'école, c'est d'aller sur IP Poly Explorer et faire une recherche du numéro du standard. On a ces standards, et donc si on regarde l'architecture et on se place par rapport euh, au modèle OSI, donc on a le niveau 1 et le niveau 2, hein, c'est les points qu'on a vu qu'on devait raffiner dans, dans le modèle OSI. Donc on a donc tout ça, c'est 1 et 2, c'est la portée du groupe 802. Alors on a un premier document qui est le 802.1, ou un premier groupe, le 802.1, qui va s'intéresser à plusieurs points, en particulier à la gestion de l'adresse. Et toutes les techno de réseau local que l'on va voir vont utiliser des adresses similaires. Et de cette manière-là, on va pouvoir faciliter l'interconnexion. Par exemple, Wi-Fi et Ethernet utilisent le même format d'adresse. Et donc, c'est relativement facile de passer d'un réseau Wi-Fi à un réseau Ethernet. Il suffit de faire quelques petites conversions et on a euh, adaptation des euh, créations des trames. Donc, l'adressage est le même. Ensuite, on a les travaux donc, sur l'interconnexion avec des, des équipements comme les ponts. Et on va voir comment ça marche. Et ensuite, on a aussi la virtualisation des réseaux, c'est-à-dire sur une même architecture physique, pouvoir créer plusieurs réseaux logiques indépendants. Et bien, C'est ce qu'on appelle les VLAN. Et donc, ce groupe a aussi travaillé là-dessus. Donc, on a ce genre de choses et on a la définition de l'architecture complète que vous voyez donc dans, dans ce schéma. On a le groupe 802.2. C'est un groupe qui ne fait plus rien depuis des années parce que son, son travail est, est fini. En fait, vous connaissez déjà les résultats de ses travaux. Donc, ça s'appelle, ce que vous avez vu l'année dernière, c'était HDLC, avec level data link Control. Eh bien, ici, on retrouve <coughs> les mêmes fonctionnalités, mais adaptées au réseau local Et ça s'appelle... LLC, Logical Link Control. Donc l'idée est la suivante, pour retomber sur nos pieds, j'ai un support partagé. Donc ce que je fais, c'est que je veux émettre. Donc pouvoir émettre, les autres veulent émettre aussi. Donc je me dois me battre pour pouvoir émettre. Donc j'ai un protocole MAC, un Medium Access Control, dont on a parlé ce matin, qui va se battre avec les autres stations pour que je sois le seul à émettre à un temps donné. Ensuite, donc je vais pouvoir émettre ma trame et j'ai un format d'adressage qui me permet d'atteindre une station. Donc grâce à l'adresse MAC, je vais pouvoir, donc on ce on appelle l'adresse MAC, je vais pouvoir atteindre une seule station. Donc qu'est-ce que j'ai fait Sur un support à diffusion, j'ai émulé une liaison point à point. Et comme j'ai émulé une liaison point à point, à ce moment-là, je retombe dans les conditions du modèle OZ où j'avais une couche liaison. Et la couche liaison, on avait vu un exemple, c'était HDLC. Donc là, on va avoir la même chose, c'est-à-dire une couche liaison qui va nous permettre de corriger les erreurs de transmission, par exemple, qu'on a sur le réseau local. Ensuite, j'ai une profusion de protocoles MAC. Donc ici, je vous en ai mis... Une certaine liste, vous avez 802.3, .4, 5, .5, .6, .9, etc. etc. Jusqu'à la dernière qui est euh, .23. Et donc, ça, ce sont tous les travaux du 3E. Mais si on regarde, eh bien, vous avez certaines, certains standards qui sont abandonnés. Vous n'avez plus de travaux sur euh, les standards qui sont barrés. Le 802.15, c'est euh, WIMAX. 802.16, donc c'est les réseaux de capteurs, j'en parlerai un peu, et ces travaux, les travaux qui suivent sont en cours de euh, 22-23, sont des nouveaux groupes qui viennent d'être créés, ou qui ont été créés l'année dernière, donc il n'y a pas encore vraiment de, de résultats. Mais il y a beaucoup d'échecs, c'est normal, vous avez une solution, après, elle doit s'imposer euh, sur le marché, et il y a peut-être des concurrents qui ont fait mieux, où les technologies ont évolué et cette solution a moins d'intérêt. Donc, tout, quand vous avez un standard, ce n'est pas une preuve de succès. Il faut après qu'il qu soit adopté pour, pour que ça marche. Alors, on va regarder plus en détail, on va lister donc, tous ces numéros. Je vais passer très vite sur les technologies, évidemment, qui sont abandonnées, mais je vous montrerai un peu comment elles marchaient et pourquoi. Donc, ces technologies euh, ont disparu. Alors, ah oui, juste avant, on va parler des adresses. Alors, on a déjà commencé à réfléchir au niveau de clean adresse. Et on a vu que quand on est sur un réseau à diffusion, la propriété qui nous importe, c'est d'être unique. Donc, on doit techniquement... Être unique sur le lien. Donc, sur votre réseau à diffusion, vous ne pouvez pas avoir deux machines qui ont la même adresse. Donc, je prends un réseau Ethernet. Vous avez plusieurs machines qui sont connectées. Chacune doit avoir une adresse différente. Évidemment, un réseau Ethernet, ce n'est pas figé. Ou un réseau Wi-Fi, ce n'est pas figé. Vous arrivez dans une gare, sur un wi Spotify, vous connectez votre ordinateur. Puis après, vous allez sur un autre hotspot, vous connectez votre ordinateur. Donc, à un instant donné, tout, vous avez les adresses qui doivent être uniques, quelles que soient les configurations possibles. Donc, comment on va faire pour résoudre un problème simple de dire que l'adresse doit être unique sur un réseau local pour que techniquement, ça marche Eh bien, on va augmenter la contrainte. Mais en augmentant la contrainte, en fait, on va faciliter le travail. Ce que l'on va faire, c'est imposer que l'adresse soit unique à l'échelon mondial. Donc en rendant l'adresse unique à l'échelon mondial, eh bien, c'est beaucoup plus simple de, de la gérer. Comment on va faire Eh bien, on va couper l'adresse en deux, et on va définir ici une partie, qui va être donné ou vendu à une société qui veut se faire un produit qui utilise un protocole de l'E3E. Donc, vous voulez fabriquer des cartes Ethernet, vous allez voir l'E3E et vous demandez donc une valeur ici. L'E3E va vous garantir que cette valeur est unique. Et donc après, dans votre production, vous allez mettre un numéro de produit ici, et à vous de garantir que ce numéro de produit est unique. En utilisant ces deux contraintes, eh bien, on produit, on, euh, finalement, on a donc une adresse qui est unique mondialement. Donc, aucun de vos ordinateurs, aucun de vos téléphones portables n'ont <coughs> le même numéro ici. Et donc, ça, c'est une... On arrive donc à une contrainte forte. Alors, en plus, il y a un beau vie business, c'est-à-dire que les 3E peuvent vendre aussi aux fabricants donc, un 3 octets, à peu près 1500 dollars. Donc c'est euh, pas mal. Donc on va se retrouver avec euh, plusieurs longueurs d'adresse. Alors donc, on reprend ce, ce schéma. Donc, vous avez la partie euh, Organizational Unit Identifier, OUI. Ou qui va donc définir l'organisme qui a fabriqué l'équipement, donc soit la carte réseau ou l'ordinateur. Donc, Dell, HP et autres ont leur propre numéro de U. <coughs> ensuite, donc vous pouvez, donc quand vous fabriquez l'équipement, vous, vous achetez cette valeur à 3 o et ensuite, comme je disais, vous rajoutez votre, donc ici, votre identification qui correspond au produit que vous vendez. Donc, ça, ça doit être unique, évidemment, pour chaque produit que vous allez fabriquer. Alors, c'est ce qu'on appelle, alors, si vous regardez la longueur de l'adresse, vous avez 3 octets pour l'OUI, si je prends une adresse Ethernet, 3 octets pour l'OUI et 3 octets pour le vendeur ID. Donc, 48 bits. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement un MAC 48 où, maintenant, les 3 e est en train d'essayer de, de perdre cette notion de MAC pour la remplacer par EUI, donc un OUI 40. Alors, ensuite, si on regarde plus précisément la partie OUI, en fait, le premier bit transmis va, et va nous dire si c'est une adresse individuelle ou de groupe. Individuel, ça veut dire que j'envoie ma trame quand c'est une adresse destination. J'envoie ma trame vers un seul équipement. Si c'est de groupe, eh bien ça veut dire que je l'envoie vers plusieurs équipements. Ça peut être tous les équipements, c'est ce qu'on appellera du broadcast, ou ça peut être un sous-ensemble d'équipements, c'est ce qu'on appellera du multicast. On verra un peu plus en détail comment ça marche. Ensuite, j'ai un autre bit qui va me dire si l'adresse est universelle ou locale. Universelle, c'est-à-dire je ne casse pas la tête et j'utilise l'adresse qui est dans le produit que j'ai acheté. J'achète une carte Ethernet et donc je prends, il y a une adresse et j'utilise, je sais que cette adresse est unique, donc ça ne pose pas de problème. Local ça voudrait dire que je l'ai changé. Donc, l'adressage qui m'avait été donné par les trois E ne m'intéresse pas, parce que, par exemple, pour l'exploitation de mon réseau dans mon entreprise, je n'arrive pas à localiser la machine. Donc, par exemple, au lieu de mettre une adresse par défaut, je vais mettre un identifiant qui va dire dans quel bâtiment, et puis après, par exemple, un identifiant qui va dire quelle est le de cette machine. Ça c'est mon choix entre train réseau. Je peux forcer une adresse MAC pour avoir une euh, meilleure vision de mon réseau. Alors l'inconvénient c'est qu'évidemment, quand je choisis ma valeur, il ne faut pas que je tombe en conflit avec des valeurs déjà existantes. Donc normalement, si je suis gentil, si je veux respecter cette règle, eh bien, je dois positionner dans l'adresse que je viens de créer le bit, eh, le deuxième bit ici. C'est pas obligé. Donc je peux créer des adresses avec un, une valeur donc euh, deuxième bit à 0 Qui rentre en conflit avec les adresses existantes. Même je peux prendre l'adresse d'une machine qui est déjà sur le réseau. Et donc ça veut dire que si vous basez votre sécurité de votre réseau sur les adresses MAC, eh bien, vous n'avez pas de sécurité. Parce que derrière, un intrus peut récupérer l'adresse MAC d'une personne, prendre cette adresse MAC et se faire passer pour elle si vous vous basez là-dessus. Donc même si vous avez par hardware un identifiant qui est collé à votre ordinateur, eh bien on peut toujours le changer très facilement. Donc il ne faut absolument pas baser une sécurité sur les adresses Mac, leur seul rôle c'est d'envoyer l'information d'un point à un autre et la sécurité doit être bâtie ailleurs. Donc on a ça. Ensuite, ben vous avez d'autres types d'adresses. Alors qu'on va retrouver surtout, euh, alors je vous ai parlé tout à l'heure du bus Firewire. Donc dans le bus Firewire, on a, si vous achetez un caméscope, ce caméscope peut avoir une interface Firewire. Si vous achetez un Mac, vous avez une interface FireWire, un disque dur peut avoir cette interface. Et eh bien, là, on va jouer sur quelque chose d'un peu différent. C'est... On va faire une subtile différence entre l'adresse et l'identifiant. Donc, si je prends le bus FireWire, par exemple, qu'est-ce que je vais avoir Je vais acheter un caméscope. Donc, il va avoir une adresse E864. Qui est unique qui est donné par le fabricant ensuite mon bus firewire va donner une adresse très courte qui va correspondre à la position de l'équipement dans le réseau local donc si je rajoute un disque dur dans mon réseau local firewire permet ou va renuméroter le, les adresses si euh, je suis euh, si je m'interfère dans la position, par rapport à la position du premier équipement. Donc l'adresse est variable dans le temps. Par contre, l'identifiant e 64 lui, est stable, et donc ça va me permettre de repérer mon caméscope en utilisant l'adresse 804 et ensuite il va falloir que je trouve l'adresse correspondant à mon caméscope. Dans une norme de réseau de capteurs qui s'appelle Zigbee, vous avez la même chose. C'est-à-dire que si vous achetez un capteur Zigbee, il aura une adresse e 64 qui peut vous servir pour identifier le service. L'interrupteur ici aura son adresse e 64 ou son identifiant E864. Par contre, au niveau du réseau, je vais prendre une adresse sur 16 bits pour limiter l'émission et réduire un peu la consommation énergétique. Donc là, on voit la différence entre l'identifiant. L'identifiant, c'est quelque chose qui reste à vie, même quand le réseau est éteint, qui est stocké dans la machine. Et donc là, c'est le nom 864 qu'on va utiliser. Et ensuite, l'adresse qu'on a sur le réseau et qui est l'adresse MAC, Donc qui va me permettre de joindre l'équipement. Donc Quand j'envoie une trame en diffusion, c'est cette adresse MAC qui va permettre de filtrer est-ce que j'accepte ou pas l'information. Donc, on a ces, ces deux notions qui sont liées au niveau de l'adresse et qui sont euh, un peu subtiles à, à comprendre. Et tout le monde se plante, d'ailleurs, entre EUI et MAC euh, pour, euh, pour savoir si c'est un adresse. Alors, dernier type d'adresse que vous avez, c'est la MAC16. C'est-à-dire que cette adresse est simplement sur 7 bits. Alors, sur 7 bits, on ne peut pas faire grand-chose. Il ne faut pas mettre de numéro de, de produit, enfin de 8 OUI, parce que ça en ferait très peu. Donc, on a simplement 15 bits qui sont affectés localement. Et à vous de, de les choisir de manière unique. <rire> alors, comme je l'ai dit, alors, la majorité des adresses que vous allez avoir, c'est Wi-Fi Ethernet, c'est EUI48 ou MAC48. Et ces trucs-là, on les voyait très peu. Alors Les e 804 on les voyait dans le bus FireWire. Mais avec le développement de la norme 802.15.4, pour les réseaux de, de capteurs, eh bien, les capteurs n'utilisent pas de MAC48, mais peuvent utiliser donc dans la norme soit les adresses <coughs> sur 34 bits, qui sont mises d'office au moment de la fabrication, l'inconvénient, c'est que c'est grand, donc ça prend de la place, ça prend du temps à émettre, donc ça prend de l'énergie. Ou vous pouvez vous choisir dans la norme d'utiliser des adresses sur cette bits qui suffisent largement pour adresser les équipements dans votre réseau local. Par contre, il vous faut une intelligence pour donner les valeurs. Donc, vous perdez de l'énergie pour dialoguer avec cette intelligence, pour dire donne-moi une adresse unique. Donc c'est à vous de choisir suivant le mode de fonctionnement de votre réseau, quel type d'adresse vous voulez avoir. Alors nous, on va surtout maintenant considérer qu'une adresse, c'est sur 48 bits, parce que les technos qu'on va voir, c'est donc Ethernet et Wi-Fi. Alors, donc, une adresse, comment on la note, on prend les 48 bits, ou les 6 octets, et on les sépare par des traits. Donc, ça veut dire que ici vous allez avoir les trois premiers octets qui vont correspondre à votre numéro de vendeur, numéro d'équipementier qui a fait le produit, et les trois derniers, le numéro de série. Donc, par exemple, ici, j'ai une adresse 0023DF A9F7AC. Donc, si je vais sur un site de l'E3E, eh bien, je peux aller voir quelle est cette adresse. Donc, vous avez ici... Donc, on avait dit 0023df. Donc, si j'interroge ici, eh bien, en regardant le début de l'adresse, ici, je sais que cet OUI a été donc attribué à Apple. Donc, l'intérêt, si vous, vous êtes administrateur réseau, vous voyez un truc bizarre qui passe sur le réseau, bah, premier réflexe, allez voir, vous n'arrivez pas à localiser la machine, bah, allez voir les trois premiers octets, allez sur cette page web, et vous pouvez voir quel type d'ordinateur c'est. Déjà, ça vous permet de cibler un peu l'équipement. Si, par exemple, vous voyez une trame... Donc, l'adresse commence par 00000C. Donc, voilà. On peut, mais on va le voir, on va le vérifier. Donc, si vous avez cette valeur-là au début, 00000C, eh bien, ça vient d'un routeur Cisco. Donc, ça veut dire que ce trafic-là vient de l'extérieur pas sur votre réseau local, mais par un routeur qui vous envoie le trafic. Donc, ça peut vous donner déjà une indication du type d'attaque ou du type de trafic que vous avez sur, euh, sur votre réseau. Donc, c'est important de d'aller de connaître ce site pour pouvoir identifier. Alors, ça, votre pardon ah, votre... ça doit être la adresse Mac de mon Mac. Je vous fais confiance. Mais comme l'adresse MAC ne sert pas, j'espère que la Dizzy ne base pas sa sécurité sur les adresses MAC. Si c'est le cas, vous pouvez usurper mon adresse MAC pour accéder aux ressources. Normalement, ce n'est pas le cas. Donc, seul risque que j'ai de vous donner mon adresse MAC, c'est que vous vous amusiez à la prendre pendant mon cours rendant les communications avec mon ordinateur chaotiques. Dans un la réseau LAN, cest c'est-à-dire que si on se retrouve avec deux machines avec la même adresse Mac, et eh bien vous pouvez mettre du trafic euh, vous faisant passer par moi, qui peut casser mes connexions TCP, enfin vous pouvez faire ce genre de choses, mais normalement vous ne pouvez pas attaquer vraiment ma machine. Vous pouvez vous faire passer par moi, mais vous n'avez pas toutes, mes, toutes les données qui sont stockées dessus, sur mon ordinateur pour m'authentifier, donc... A priori, j'ai rien à craindre. Mais vous pouvez essayer pendant une course. Vous pouvez juste, enfin, comme je disais, bloquer les communications. Ouais, là je ai pas donné. Et vous pouvez la récupérer en étudiant le trafic. Donc, il faut prendre des risques. Euh, donc, ce qui est important à voir, c'est donc on a ces adresses point à point, donc unicast, si on prend la terminologie anglaise. Donc, comment on les identifie Donc le premier bit transmis est égal à zéro, et on va envoyer l'information vers un équipement sur le lien. Deuxième type d'adresse que l'on a, c'est ce qu'on appelle les adresses broadcast. Et comment on reconnaît l'adresse broadcast C'est-à-dire qu'on a mis tous les bits de l'adresse à 1, et donc, ici, c'est donc euh, FFFF, etc., qu'on reconvertit en hexadécimal. Ensuite, on a les adresses multicast. Alors, les adresses multicast, on va voir à quoi ça sert dans la suite. Mais comment on les repère Eh bien, parce que le premier bit transmis est égal à 1. Et dans le reste des bits transmis, on a au moins un bit à 0. Si on avait tous les bits à hein, 1, ça serait une adresse de broadcast. Alors, c'est un peu troublant, parce que je vous ai dit, le premier bit vous dit si c'est donc une adresse de groupe ou une adresse point à point. Donc le premier bit, s'il est à 1, donne une adresse donc multicast. Alors le problème c'est, alors vous l'avez sûrement vu l'année dernière, quand vous avez regardé le format des trames HDLC, vous aviez un, une valeur, par exemple SABM, et quand vous alliez voir dans la norme, eh bien vous la trouviez pas parce qu'elle était écrite à l'envers. Et on avait donc ce problème de représentation d'une valeur numérique sur du papier. Et donc le, le cas le plus simple, c'est vous avez une valeur binaire. Donc, j'écris 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Quel est le premier bit de cette valeur binaire 1. D'accord Maintenant, quelle est la première lettre de Toto T. Donc, on ne la met pas au même endroit. On a un qu'on regarde à gauche et l'autre qu'on regarde à droite. On demande la première. Ça, Pourquoi Parce que quand c'est du... du littéral, des lettres, on regarde de gauche à droite. Et quand c'est des numériques, on regarde le bit de poids faible avant de regarder le bit de poids fort. Donc, quand je vous dis le premier bit transmis est à 1, là, j'ai quelque chose de littéral. Donc votre œil part de gauche et va vers la droite. Maintenant, si je convertis cet octet de manière numérique, eh bien, ça sera, mettons qu'il y ait des zéros ici, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, il faut faire attention entre le joli carré qu'on dessine au tableau et la valeur ascii que l'on va utiliser, la valeur hexadécimale qu'on va utiliser, qui fait que quand vous verrez quelque chose... Une adresse étant euh, 0,1 quelque chose, ou un nombre impair ici quelque chose, eh bien, vous savez qu'il s'agit d'une adresse de multicast. Mais, au tableau, donc, on le représente autrement. Donc, ça, c'est le piège. De ne pas considérer, par exemple, 80 ou 8,0 n'est pas une adresse de multicast. Le 8, évidemment, le 8 est à 1 ici, mais ce n'est pas la bonne réponse. Donc en fait. ça, faites attention sur le tableau et les listings numériques que vous pouvez voir.